Salut les astros, alors aujourd'hui le soleil brille, c'est le moment de sortir la lunette et de faire de, euh, une petite exploration solaire. Alors, voici le setup, un ordinateur Core i5 2,5 GHz, 4 Go de RAM. Donc un petit ordinateur. La monture, bah, c'est une monture az q hein, c'est la fameuse MPM de chez Bresser. Un filtre solaire, donc astro solar c'est une feuille astro solaire d'air d'intensité 5. Bon, la lunette, vous la connaissez, c'est la 7900 de chez Bresser. Et la caméra, c'est la SV boni SV305. Voilà, on va apprendre à faire de l'imagerie solaire avec cette petite monture, donc sans suivi, motorisé. Donc on va placer euh, notre cible sur la gauche de l'écran. Donc là il s'agit du groupe de tâches uh, 2287, donc voilà un petit, coup, un petit coup en bas, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, voilà on met bien, voilà donc si vous aimez la vidéo n'oubliez pas le pouce et un petit commentaire bien sûr. Une fois que vous avez mis votre cible sur la gauche de l'écran, vous lancez l'acquisition vidéo, soit en format .ser ou en format .avi. Je vous conseille l'AVI, le .ser. Quand on a une caméra couleur, il faut savoir l'utiliser. Et ce n'est pas vraiment mon cas. Ensuite, on laisse défiler. On va laisser dériver la tâche. Alors, Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que la caméra soit orientée dans le sens... De, de dérive du soleil euh, donc on, on tourne la caméra on pivote la caméra dans le porte-oculaire pour que le capteur l'axe du capteur soit confondu avec l'axe de dérive du soleil comme ça on a une image qui va de gauche vers la droite en horizontal voilà une fois qu'on a fait une courte vidéo, hein, pas besoin de faire énormément de, de temps d'acquisition on stoppe la capture voilà et euh, bah, a fait ça et eh bien on va passer maintenant au traitement de nos images de notre vidéo voilà ah, aujourd'hui alors vous avez besoin de PIPP et de régistax version 6 on va traiter notre image donc que j'ai dans le fichier sun enfin dans le dossier sun donc on ouvre pipp déjà <coughs> Et on va ensuite additionner donc ajouter une source donc notre euh, fichier .ser. voilà donc là j'ai un problème avec la matrice de Bayer. Euh, vous verrez ça va faire des trames donc c'est pour ça que je vous conseille de faire ça en avi vous n'avez pas ce problème voilà donc je vais augmenter la taille à 50% c'est bien voilà notre alors ici vous voyez des petites taches. C'est des, des, euh, des poussières sur euh, sur la caméra on va cocher solar lunar close up et on a ici euh, une zone qu'on va placer sur une zone significative de l'image hein, que l'on va suivre donc c'est une encre hein, euh, une encre de dérive on va s'accrocher à cette tâche et on va euh, empiler ensuite enfin on va centrer toutes les images par rapport à ça dans l'option output on va bien choisir une sortie en AVI voilà et en, en do processing on va aller cliquer sur start processing Voilà donc je vais laisser défiler, vous allez voir c'est pas très très euh, long, hein. on a euh, 389 frames, donc c'est pas beaucoup, hein. on n'a pas beaucoup d'images, quand on a euh, une vidéo de 2000, 3000 frames, là c'est pas pareil, hein. c'est beaucoup plus long, donc là je laisse le temps réel, voilà on arrive à la fin. Là donc on a notre vidéo empilée, donc elle a été renommée 14047.1-pipp. Donc on va l'ouvrir hein, pour voir ce que ça donne. Donc là vous voyez bien les poussières, je les ai euh, identifiées. Vous voyez sur le côté euh, droit euh, le rognage de cadrage. Hein, C'est dû à l'effet d'empilement, on empile jusqu'à ce que ben, voilà, le... En fait, le soleil est en train de sortir du cadre. Et donc euh, là, comme on empile, c'est l'inverse, c'est le cadre qui se rapproche du soleil. Bon, voilà, on termine. On ouvre maintenant Registax. Donc, Registax va nous permettre de faire un empilement très précis et de faire un traitement par euh, onglet. Donc on clique sur « Setting » déjà pour bien vérifier qu'on est bien sur « Align to Wavelate ». Ça nous permet de faire un traitement en automatique de toutes les étapes. On clique sur Select et on va choisir notre fichier euh, PIPP euh, qu'on vient de faire. Donc Sun PIPP et vous avez votre fichier 114047 PIPP. Voilà. Alors, euh, on aperçoit quand même qu'il y a quand même du tramage au niveau de, de la photo. Donc euh, ici vous avez une petite euh, petite tirette qui permet de faire euh, euh, bouger la vidéo donc on progresse dans les frames donc il y a 389 frames donc vous voyez ici on arrive à la limite de rognage c'est à la 165e frames on arrive vraiment à, à la limite donc maintenant le but du jeu c'est de trouver une image qui soit nette vous pouvez voir qu'il y a de la turbulence donc euh, ça le but c'est de trouver une image qui soit euh, cool. Donc, par exemple la VAT, euh, la 30, euh, 38 la 38e me semble pas mal. Bon, vous en trouvez une. Hein. Et vous allez ensuite euh, cliquer sur 7 align, align points. Donc ça va envoyer plein de points d'alignement. Par contre je vais retirer les points d'alignement qui sont sur mes poussières. Parce que j'ai pas envie euh, d'utiliser mes... Mes poussières pour faire de l'alignement, voilà, c'est tout simplement. <coughs> voilà, donc on, on dégage des zones bien larges tout autour. Et puis par contre, euh, ce qui serait intéressant, c'est de rajouter des points d'alignement sur les éléments significatifs, c'est-à-dire les tâches. Donc euh, voilà, on y va, hein, on envoie des points un peu partout, on essaie de faire le tour, le tour de la tâche. Euh le centre de la tâche, là, les petites tâches qu'on peut voir, là. on peut les pointer aussi. Voilà. Puis vous avez aussi euh, la, la tâche là tout en bas. Il n'y a qu'un seul point d'alignement, donc on va en rajouter. Voilà, point trop en faux. Maintenant, on va cliquer sur « Aligner. mais avant de cliquer sur « Aligner, on va euh, choisir euh, le nombre de frames qu'on va retenir. Là, ici, j'ai cliqué sur « Best Frames », donc on va choisir les 20 meilleurs frames, puisqu'on a 165 frames, à peu près, de potable, on va en choisir 20. Et on clique sur « Aligner. et à partir de ce moment-là, tout va se faire en automatique, quasiment. Voilà, donc vous pouvez voir euh, ici le, le, le, le compteur de pourcentage au niveau du traitement. Donc là c'est un petit peu plus long. Donc euh, je vais peut-être euh, accélérer. Voilà, hop, on accélère. Voilà, et là vous voyez les points de dérive, donc il n'y a pas beaucoup de dérives. Quand vous avez beaucoup de dérives, vous avez des points verts avec des longues, euh, de longs traits verts. Donc là, ça va, on a une image plutôt stable. Et puis, euh, bah, ça continue. Hein, donc euh, le traitement, un deuxième compteur, voilà, c'est beaucoup plus rapide celui-là. Et on arrive maintenant sur euh, notre image empilée. Donc ça, c'est une image, c'est notre image, mais on va maintenant faire quelques petits traitements en commençant par le réglage du gamma. Vous pouvez voir que vous avez une courbe de réglage de gamma. Il suffit simplement de prendre le petit point et de le bouger et vous avez une modification de l'image. Vous voyez ici, le carré, c'est simplement un échantillon. Donc cet échantillon, de, on va le déplacer sur la zone qui nous intéresse, c'est quand même plus intéressant, et puis là on va voilà, on va modifier notre gamma et on voit que ça change. On peut ouvrir un deuxième point en faisant un clic droit sur la courbe, ça nous permet d'incurver la courbe. Généralement on fait un réglage en deux points, on essaie de faire une espèce de S. Voilà, donc euh, vous faites ça euh, tranquillement, N'essayez pas de faire des traitements trop violents au niveau du gamma. Voilà, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Do All et en fait l'échantillon va se répandre sur toute l'image. Voilà, toute l'image a été traitée au niveau du gamma. Maintenant ici vous avez les wavelets ou les onglets. Vous avez six curseurs. Chaque fois que vous bougez un curseur, vous pouvez voir votre image se modifier se durcir un peu, donc certains détails oh, euh, deviennent plus évidents, plus nets. Donc, il n'y a pas vraiment de, de règles là-dessus. C'est chacun fait comme il veut. Généralement, je commence par les curseurs du bas, c'est les moins violents, et les plus violents, c'est les curseurs du haut. Alors, voilà, on essaie de trouver un réglage qui soit sympa qui nous permet, voilà, une fois qu'on a trouvé, on clique sur Do All, et on voit toute notre image se modifier avec les wavelengths. On peut ensuite régler, si on souhaite, le contraste et la luminosité. Hein, contraste et brightness. Voilà, donc, pareil, hein, on essaie de pas faire des choses trop trop violentes. Là, je vais essayer de faire ressortir les, les plages faculaires qui se trouvent tout autour de l'image. Voilà. Ça me paraît bien, donc do all toujours une fois que vous avez trouvé un réglage et ensuite save image. Donc euh, par défaut, il va vous remettre l'image exactement dans le même dossier, hein, le dossier pipp. Et voilà, donc on va aller ouvrir euh, notre image. Donc sun pipp, donc là vous avez la vidéo. Euh, traité par PIPP, et ça c'est notre image. Voilà, allez, on va ouvrir ça. Vous voyez donc l'image est quand même sympa. Vous avez ici les bords de rognage, donc ça ici il faut faire ça, il faut faire disparaître ça. Donc effectivement, c'est quelque chose que j'aurais dû faire tout à l'heure, donc c'est pas grave, hein. on peut le faire après. On réouvre tout simplement Registax. on réouvre notre image, donc select. Et là, on va prendre donc le bon format, donc c'est le format euh, PNG. On clique sur notre image, donc on réouvre notre image. Donc si on pousse le curseur, voilà, on voit bien la limite de rognage Donc ici, on va utiliser une option qui s'appelle Cropping euh, Area. Donc euh, on va cropper, on va faire un crop. Donc ici, vous avez le carré jaune qui correspond à l'image qu'on veut garder donc on va étirer jusqu'à voilà, jusqu'au jusqu bout jusqu'à la limite de rognage on voilà. descendre encore un peu puis là ici aussi voilà et on fait save image et bah, voilà, euh, donc euh, là je clique sur oui, et puis il va nous le sauvegarder sur la même image que tout à l'heure. Hein, donc voilà, et enregistrer, on dit oui, on écrase euh, l'ancienne image, et voilà. Allez, on va voir euh, notre résultat. Et voilà belle image de notre soleil avec les deux groupes de tâches. Voilà, maintenant c'est à vous, vous savez faire, et puis à bientôt